C'est tellement grand, je pensais que j'allais me perdre. Mais en fait, c'est très clair et du coup, je me suis retrouvée tout de suite euh, sur mon bureau. J'ai trouvé mon pini euh, au deuxième étage, c'était parfait. C'est fantastique, regarde, cette luminosité, toute cette place. Très bien. <rire> bah, impeccable, les équipes sont en train de prendre leur marque.